Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Olka Ambani. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Euh, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, surtout n'hésitez pas à liker, euh, à vous abonner. Surtout, euh, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, chose promise, chose due, je vous présente cette plateforme pas très connue, Cash Forex, qui euh, fait dans le trading des bourses. Euh, alors, maintenant, c'est quoi euh, Cash Forex C'est une plateforme euh, américaine. C'est-à-dire, c'est une plateforme américaine avec des bureaux physiques, j'insiste dessus, euh, situés au Panama City. Euh, vous avez la possibilité même, si vous y êtes, hein, de d'aller dans les locaux. Alors, sans plus tarder, je vous fais une brève une présentation en français de la plateforme euh, Cash Forex. Vraiment, c'est une opportunité formidable. En bref, avec Cash forex vous investissez dans un plan de trading, formation et un plan d'investissement. Ça signifie quoi Vous mettez... Un capital c'est à dire minimum 300 dollars dans les 300 dollars les 30% seront utilisés pour la formation ça signifie que dans votre back office on va voir euh, après la présentation votre back office vous allez voir euh, un côté académie où vous pouvez vous former ou et un autre côté euh, plan d'investissement où votre euh, investissement va servir à vous produire des gains quotidiens et avec euh, cash forex vous avez des pourcentages pouvant atteindre les 15% la semaine. Pourquoi Parce que Cash Forex utilise une technologie qu'on appelle l'intelligence artificielle qui permet d'analyser en profondeur parfois plus que l'être humain, n'est-ce pas, Et des graphiques, ce qui permet d'avoir des positions assez intéressantes dans le trading. Alors, Alors, euh, on ne va pas s'attarder sur. Euh, vous allez euh, voir le lien de ceci. Je le donne dans le groupe euh, euh, Cash Forex. Euh, le lien de euh, la présentation en français, même dans le site, vous pouvez le télé, vous pouvez la télécharger. Donc voilà. Alors, pourquoi euh, Cash Forex s'est intéressé au marché du Forex Juste Pour la simple raison que c'est le marché qui a le plus de liquidités. Voilà, c'est le marché qui a le plus de liquidité et donc le plus de volatilité. Et donc, euh, c'est le marché où on se fait de gros gains. Voilà. Donc, à propos de Cash Forex, euh, alors Cash Forex, que, comme vous pouvez le voir, c'est un groupe. C'est un groupe de professionnels qualifiés n'est-ce pas dans plusieurs domaines trading finance marketing voilà et l'objectif de Cash Forex n'est-ce pas c'est de fournir à ses membres du monde entier c'est à dire peu importe le pays où vous vous trouvez de vous fournir une académie de trading de qualité ça signifie que avec Cash Forex vous pouvez juste décider que vous voulez vous former alors il y a l'académie de trading qui vous attend pour ceux qui veulent seulement faire du trading et se former. Maintenant, pour ceux qui veulent aussi euh, avoir des rendements, vous pouvez euh, investir dans Cash Forex en achetant le pack. Donc, Dans le pack, en fait, c'est plus avantageux de prendre le pack parce que le pack inclut euh, l'investissement, c'est-à-dire les traders euh, professionnels vont trader votre capital et d'autres parties vous avez accès à l'académie aussi avec des cours basiques en fonction du parc que vous aurez acheté donc euh, ici les deux fondateurs euh, de cash forex comme je vous l'ai dit euh, ils sont c'est un ensemble de c'est toute une équipe de professionnels euh, dans différents domaines, euh, gestion de projets, marketing réseau, marché financier. Donc, c'est un personnel très, très, très qualifié. Donc, voilà. Euh, moi, j'ai déjà fait l'expérience parce que j'ai investi. Je vous, je vous invite à vraiment multiplier vos, euh, vos sources de revenus. C'est très important. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est important de diversifier ses revenus, ses sources de revenus. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Cash Forex a son siège au Panama City. Voilà. Euh, l'installation s'étend sur 929 carrés, c'est assez grand, donc il y a des bureaux, des salles de formation, des salles de conférence, et vous avez l'autorisation d'y passer, de passer dans les locaux si vous êtes intéressé, vous pouvez aller visiter, vous pouvez même aller travailler, c'est ouvert, voilà. Donc si vous êtes au Panama, faites un tour là-bas, et venez me raconter, moi je ne peux pas arriver là-bas maintenant, voilà. Donc, euh, ce qui fait encore le succès de CashForex, déjà, c'est son équipe de professionnels, déjà, et surtout le fait qu'ils ont développé leurs propres outils de travail, comme je vous parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle, et donc, ce qui donne des résultats encore plus intéressants. Comme je vous disais, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'intelligence artificielle C'est nos euh, outils. Euh, qui réfléchissent en fait c'est des, des, des outils d'analyse qui réfléchissent comme l'être humain vous voyez un peu et parfois un peu plus que l'être humain et ce qui donne des résultats très intéressants des prévisions très intéressantes des analyses très intéressantes surtout dans le domaine euh, du trading donc avec cash forex aussi vous pouvez développer euh, votre équipe pour ceux qui sont des leaders cash forex offre cette opportunité là de développer son équipe et vous et vous donne, met à disposition des outils de marketing que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour euh, vos promotions. Voilà. Alors, on passe au vif du sujet. Comme je vous ai dit, Cash Forex a deux offres. Hein. Une offre pour l'académie, donc c'est juste l'offre de formation en trading exclusivement. Et pour cela, vous pouvez voir les différents euh, les différents pack disponible donc les différents programmes la série élémentaire où vous avez deux modules la série professionnelle avancée où vous avez quatre modules la série suprême où vous avez c'est pour pour les experts <rire> on va dire ça comme ça voilà et maintenant vous avez ce qui est plus intéressant et c'est que je vous propose, ce qui nous intéresse, c'est le plan d'investissement, c'est les packs de trading, c'est-à-dire un pack académie et un pack euh, investissement. Ça signifie quoi Quand vous, vous Le minimum d'investissement ici, il est de 300 dollars. Le minimum est de 300 dollars. Donc, quand vous investissez, vous avez 300... Euh, quand vous investissez un minimum de 300 dollars, vous avez 30% qui vont pour l'académie, c'est-à-dire 90 dollars. Et le reste, les 70 dollars, donc les 210, si vous êtes sur le pack de 300, euh, vont pour le pool de trading. Voilà. Et le programme de leadership, euh, là-bas, c'est 150 PV. Donc, ce sont des points que vous gagnez. Ça, c'est pour ceux qui veulent développer toute une équipe. Vous avez la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des... Des, des récompenses donc voilà les packs sont euh, les gains sont intéressants d'un pack à l'autre je vais dire quoi plus vous avez un gros investissement plus intéressant sera votre vos revenus journaliers donc euh, cash forex paye chaque jour je vais dire vous avez des gains journaliers et votre profit de la semaine vous est reversé à la fin de la semaine donc euh, vendredi vous recevez euh, vous, dit, les vous recevez, n'est-ce pas, les... vos gains de la semaine et vous pouvez voir chaque jour ce que ça a produit. Voilà. Quand nous allons aller vers l'interface, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette opportunité très intéressante. Et c'est quoi l'avantage en fait Comment se passe ce contrat avec euh... Cash Forest Le contrat, il n'a pas de durée. Je vais dire quoi je ne vais pas vous dire qu'avec CashForex, le contrat va aller sur un an, sur deux mois, sur trois mois. Non. En fait, leur contrat, c'est qu'ils vous offrent les 200% de votre capital. Ça signifie en réalité que vous gagnez 100% de votre investissement. C'est-à-dire quoi Votre capital vous est restitué dans vos gains. Donc, quand on dit 200%, c'est votre capital. Donc, le 100% plus les autres 100%. Si vous mettez un million, CashForex vous donne 2 millions. Sachant que vous avez votre retour sur investissement plus un million de gains que vous avez fait. Et maintenant, vous pouvez les faire comme vous pouvez les faire en un mois, comme vous pouvez les faire en deux mois. Tout dépend des, des résultats des trades. voyez un peu. donc Mais dès que vous avez atteint vos 200%, le contrat, il est arrêté. D'accord Le contrat, il est arrêté. Donc, voilà. Et plus gros est votre pack, plus gros est vos résultats. Par exemple, le vendredi euh, dernier, euh, le gain du jour, euh, c'était euh, le pourcentage, c'était de 1,76%. Donc imaginez 1,76% d'un million ou de 2 millions. Ça donne quoi? C'est très intéressant, je vous assure. Cette plateforme est très fiable. Très fiable. Voilà. Donc, ça c'était pour ce qui est des plans, euh, des packs de trading. Maintenant, euh, voilà, ça, ça se suit. Hein. Les packs vont jusqu'à 20 000 dollars. Euh, là voilà, vous pouvez investir gros. Et ça va même à plus. voilà <rire> donc, euh, vous avez des séries de packs. Donc, vous pouvez les voir là. Ici, vous avez les packs élémentaires. Voilà. Jusqu'à 3000 dollars. Vous avez le pack advance. Le pack... Les pa euh, à La série avancée. Euh, qui va jusqu'à 20 dollars. Et vous avez la série suprême. Suprême service Là-bas, ça va jusqu'à 100000 dollars. Oh, yeah. Regarde. Si vous pouvez investir hein, c'est fiable, vraiment. Parce que les gains de ça, je m'imagine 1,5% de 1 dollars par jour. Oh, seigneur, je suis milliardaire. <rire> ok. Alors. Au niveau de Cash Forex, il euh, y a des termes que vous allez voir constamment. Le BIR Profit, le bull Profit. Donc, le BIR Profit, c'est les gains sur votre investissement et vous gagnez jusqu'à deux fois la valeur de votre contrat de trading comme je vous ai dit tout à l'heure si vous avez investi 300 dollars vous allez gagner euh, 600 dollars donc les deux deux fois votre valeur dès que c'est atteint le contrat fini le bull profit c'est le profit des, des référencements donc pour ceux qui font dans le parrainage vous gagnez aussi deux fois de, euh, vous développez votre, votre équipe pour gagner aussi deux fois la valeur de votre contrat de trading. C'est très intéressant. Donc, à chaque fois que vous, vous invitez quelqu'un, vous avez un nouveau contrat qui, euh, qui redémarre. Et dès que vous avez les 200%, c'est-à-dire votre contrat peut finir, mais si vous parrainez quelqu'un qui investit, allez, hop, vous n'avez pas besoin d'investir à nouveau. Vous gagnez 200% de votre capital. Vous voyez un peu, c'est très intéressant. Et maintenant, il y a des plans de compensation pour les leaders, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en détail, comment ça marche euh, Le Vous avez le BIR Capital. Vous avez euh, votre dépôt. Ici, par exemple, si vous faites un dépôt de 1000$, le BIR Capital, c'est les 70%, c'est-à-dire euh, ce qui sera tradé, le dépôt dans le compte de trading. Et le boule Capital, c'est... Euh, le boule capital, c'est les 30%, donc ce qui va dans le parc de l'académie de formation. Donc, au total, vous devez gagner deux fois votre capital, c'est-à-dire 200%, donc 2000 dollars. Vous voyez que c'est intéressant de gagner les 100% de son investissement. C'est très, très intéressant comme euh, opportunité. Donc, les résultats, comme je vous l'ai dit, les résultats peuvent aller jusqu'à 15% la semaine. Ils ne sont jamais à moins de 5%, mais ils peuvent aller jusqu'à 15% la semaine. Tout dépend euh, des positions. Et comme je vous l'ai dit, euh, ils utilisent euh, la technologie AI, qu'on appelle intelligence artificielle, intelligence artificielle, qui est une propriété donc, développée par leur compagnie eux-mêmes. Donc, ils travaillent avec leurs propres outils. Donc, imaginez l'intelligence artificielle associée aux experts de trading. Ouf, votre, votre capital ne peut que... Vos gains ne peuvent qu'être intéressants, n'est-ce pas Donc, voilà. Ça, euh, pour la suite, je ferai une présentation particulière sur les bonus, euh, comment développer son équipe. Euh, donc, tout ce qui est bonus Unilevel, ça, c'est des bonus du de parrainage. On fera une vidéo express euh, spéciale pour euh, ce plan-là pour les leaders. Vraiment, ça, c'est pour les leaders. C'est pourquoi je vais pas vous casser les oreilles avec ça. Mais par contre, pour vous encourager à parrainer, euh, je vais vous présenter ce programme de leadership. Vous pouvez voir... Euh, les différents euh, niveaux, alors les différents niveaux de leadership et les gains que vous pouvez gagner pour chaque niveau, voyez un peu. Donc plus vous êtes qualifié, plus vous parrainez, plus vous faites agrandir l'équipe, vous avez des titres. Donc vous pouvez même devenir DG comme ça, comme la blague, hein, seulement sur WhatsApp, seulement sur <rire> avec cette plateforme vous vous vous devenez un, gros, un grand ambassadeur. Mais alors allons voir les profits de ça. Hein. Euh, voilà comme vous pouvez le voir là quand vous êtes exécutif donc le plus petit titre vous gagnez un iPad avec une valeur de 900 dollars oh les gars c'est intéressant quand vous passez à manager vous gagnez une Rolex une montre Rolex hein. euh, on vous l'expédie vraiment on vous donne ça si on peut pas vous donner ça on vous donne la valeur de on vous donne la somme en argent donc vous voyez l'estimé de price 10 000 dollars ouf quand vous passez au niveau suivant directeur hmm. Travel et vous avez la la la possibilité de voyager avec votre compagnon oh le goût de ça Cache, monsieur chine c'est oh, un que j'arrive là donc euh, voilà vous voyez que le plan de compensation des leaders est très intéressant ou une opportunité aussi fiable je sais pas ce si que vous attendez pour la rejoindre mais bon si vous êtes comme moi et vous ne tardez pas sur les opportunités alors cliquez vite dans la description de la vidéo pour euh, vous inscrire via le lien qui se trouve à la description de cette vidéo là c'est euh, vraiment une opportunité à ne pas manquer donc euh, dans la future la prochaine vidéo euh, je vais vous présenter le back office en bref vous montrer euh, une bref vous une brève présentation du back office donc j'espère que vous avez euh, compris si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je suis disponible vous trouverez mes contacts à la, en description de la vidéo euh, voilà n'hésitez pas à vous abonner à liker et surtout partager partager comme je vous ai dit euh, partager si ça vous intéresse pas partager ça intéressera certainement euh, quelqu'un d'autre voilà on se dit à très bientôt pour euh, la suite euh, de cette vidéo pour vous présenter la plateforme comment elle fonctionne voilà très à très bientôt on se dit voilà, ciao, ciao les amis.